Il petit pont. Arrête. Mais non, mais sont sérieux. J'ai oublié un truc. Mais non Il n'y a plus de pare-brise arrière. Je supporterais pas, pas, ça doit faire un boucan. De ouf Elle est toute fine. Ce bécan j'avais pas vu. Non non non Bah ouais mais c'est pas parce que tu lèves la main que. Où tu m'en roulé dessus, tu m'en roulé dessus, main hein. en l'air ou pas. Hein. Il nous prépare un truc là. On va y avoir des travaux cette nuit. Ouais, là, ils, vont, ils, ils vont bloquer des voies cette nuit. Le panneau bâché là, c'est un panneau de réduction de voie. voilà ils ont commencé à les tracer moi c'est ça ils vont intervenir là où il y a le radar ça t'as vu les, les voies se remettre juste après le radar ils vont poser un nouveau à tous les coups Trop de flot, lui Dayton, ah, putain, ça c'est de la meule. Il n'est pas vieux. Ça sent l'essence comme quand tu vas faire du quad à Sanary-sur-Mer, genre... Trop classe Qu'est-ce qu'il y a fait là Trop tard, ils sont pas assez grands pour elle ici, ils sont visibles quand même. Mais non, un cours de, de Zumba... Hein. explique le principe de la petite tête au monsieur. Je me permets de dire monsieur parce qu'a priori il euh, y a des indices. Wesh ouais, une souris wesh. Ouais, la voiture elle a failli l'avoir, et moi aussi après. inconsciente se souris à traverser sans regarder comme ça il hein, y a un caillou ça va être plus mal se terminer imagine je roule dessus ça fait du liquide sur mon pneu je glisse je me retourne contre qui après n'importe quoi Allez, décide-toi. Voilà, moi je fais l'inverse du coup. Et eh non, mauvais choix, mauvais choix, mauvais choix pour le pilote français. Je ne croirais pas, mais c'est pas lui qui a le poste le plus simple. Hein. De vitesse à K47 maintenant. Enfin, ça c'est que quand tu sais pas te servir de tes pieds. Hein. Ton pied en l'occurrence. N'est-ce pas Je suis Pas sûr que ce soit d'origine. Pas sûr que ce soit de très bon goût non plus, mais bon malade. Peut-être pas la peine de mettre un si grand coup d'accélérateur quand t'as 8 mètres à faire avant de tourner, non C'est peut-être mon côté raisonnable, mais... Je sais pas. Oh, 34 000. 34 000 Ouais 34 Pou pou pou 2 avant la révision